Yo salut les astros, alors bon bah on est dans le petit bureau aujourd'hui. Euh, alors tout simplement parce que j'ai envie de vous parler du soleil. Donc euh, comme promis, aujourd'hui il a fait super super beau et donc euh, aujourd'hui place au soleil. comment j'ai observé le soleil. Alors, premièrement, une toute première précision, c'est qu'il ne faut jamais, jamais, jamais observer le soleil en direct sans protection. Que ce soit à l'œil nu, avec une paire de jumelles ou un instrument type lunette, télescope. Toujours vous protéger. Pour une observation à l'œil nu, pas conseillé mais vous avez deux possibilités pour observer en tout cas voir le disque solaire sans vous abîmer la rétine c'est un lors des magnifiques couchers ou levés de soleil lorsque le soleil est quasiment presque sous l'horizon et rougeoyant le disque euh, rougeoyant du soleil on peut parfois selon certaines conditions et euh, eh bien Pouvoir observer certains détails comme les plus grosses taches solaires. Bon, bien sûr, comme c'est proche de l'horizon, il y aura beaucoup de perturbations, de turbulences. Euh, voilà, on n'aura pas beaucoup de détails. Et puis, la deuxième façon d'observer le soleil euh, à l'œil nu, c'est quand la météo est de votre côté et qu'il y a une chape de brouillard monstre. Vraiment une grosse, grosse chape de brouillard. On peut, à ce moment-là... Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Observez le disque solaire à travers cette nappe épaisse de brouillard. On voit juste un disque bien blanc, euh, et on peut, selon certaines conditions, toujours peut-être apercevoir des petites taches. Mais euh, voilà, il faut vraiment que les taches soient vraiment très très grosses. Euh, quand vous observez le soleil à l'œil nu, que ce soit couché ou à travers le brouillard, ne jamais observer le soleil trop longtemps. Hein Faites de temps en temps vraiment des pauses toutes les 10 secondes pour euh, voilà, défatiguer votre rétine pour ne pas imprimer l'image du soleil dans la rétine. Bon ça, à l'œil nu, on l'a vu, c'est pas le top et c'est pas conseillé, je vous le conseille pas. La deuxième solution pour observer le soleil, c'est d'avoir un instrument, une lunette, un télescope. Alors en ce qui concerne les instruments, un petit instrument. Euh, eh bien euh, fonctionne très bien pour observer le Soleil. Pas besoin de gros gros télescopes, euh, une lunette de 60, euh, 70, 80, 90, ben, ça permet de voir pas mal de choses. Euh, je dirais même que les lunettes astronomiques sont beaucoup plus adaptées que les euh, télescopes parce qu'il ben, y a une, une histoire de, euh, de convection d'air et de turbulence dans... Euh, effectivement un, un télescope euh, voilà alors que les lunettes et eh bien c'est c'est un tube qui est scellé donc il n'y a pas de d'échange thermique d'échange de fluide et de d'air euh, à travers la lunette enfin dans la lunette c'est stable euh, cela dit quand on observe le soleil avec un instrument toujours vous protégez c'est la règle alors pour cela vous allez utiliser un filtre solaire, un filtre solaire que vous allez placer à l'ouverture de la lunette. Jamais au foyer, hein, à l'oculaire, jamais de filtre. Hein, parfois, je, je sais qu'on vend ou qu'on a vendu des filtres Sun, donc des filtres solaires Sun à visser sur le pas de l'oculaire. Ces filtres Sun eh bien, sont dangereux. Ils permettent certes l'observation, mais pas très longtemps, pas très longtemps, surtout parce que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe et à un moment donné, ça pète. Voilà, euh, prenez garde si on vous propose un filtre seul, ne les acceptez pas. C'est fini, terminé. Maintenant, on a des filtres qu'on place directement à l'ouverture de la lunette ou du télescope. On peut soit les acheter tout faits, soit se les fabriquer avec euh, donc, euh, une feuille de binaire ou de filtres spéciales, hein, donc, notamment les fameuses feuilles A4 badaires, hein, qu'on peut trouver sur Internet. Donc il y a des tutos hein, pour construire un filtre de cette façon. Je pense même que, comme je ne suis pas encore équipé de filtres solaires à l'ouverture, je vais sans doute m'en fabriquer un, euh, parce que j'aime bien fabriquer, j'aime bien bricoler. Et donc à ce moment-là, on fera un tuto. Alors... Donc le filtre solaire vous permet d'observer directement à l'oculaire le soleil. Vous avez une troisième méthode, et c'est celle que je vais utiliser dans cette euh, chronique, puisque je n'ai pas de filtre à l'ouverture, c'est la méthode par projection. Alors qu'est-ce que c'est que la méthode par projection Eh bien, son nom euh, suffit à le décrire. On va projeter l'image du soleil sur un écran blanc. Voilà. Alors, on fait des petits bricolages, hein, c'est simple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une caisse en euh, carton. Donc, cette caisse en carton me permet de créer une zone d'ombre à l'intérieur, bon, bah, plus ou moins, hein. c'est pas le noir complet à l'intérieur. J'ai scotché avec quatre bouts de scotch, et eh bien une feuille euh, de mon imprimante, hein, euh, une à 4 blanche. Et je l'ai placé devant euh, l'oculaire euh, donc euh, muni de renvoi-coudé. Donc j'ai tourné le renvoi-coudé pour le projeter sur le côté. Et j'ai placé ma boîte. Donc je l'ai posé sur un chevalet de peinture. Parce que je fais de la peinture. Voilà. Et euh, donc voilà, j'ai ma boîte face à l'oculaire. Donc le euh, faisceau du soleil va projeter son disque. Euh, sur euh, la feuille A4, Donc, il suffit simplement de reculer ou d'avancer la feuille pour euh, avoir le grossissement parfait, pour pouvoir voir, euh, avoir une bonne précision. Alors, cette méthode, elle permet d'une part d'observer le soleil sans risque, et je le répète, ne prenez jamais de risque, hein, euh, et... Ça permet aussi eh d'inviter des amis euh, à regarder avec vous le soleil. Donc l'observation de groupe est possible avec cette méthode. Euh, alors, bien sûr, petite précision, quand vous allez utiliser votre instrument, vous avez une petite lunette de recherche et de visée. Quand vous faites ça avec le soleil, ne l'utilisez jamais. Jamais. Ou alors... Faites un petit filtre solaire à l'ouverture euh, de la lunette de recherche et de visée pour pouvoir vous protéger. Hein, voilà. Mais jamais d'observation directe avec le euh, chercheur réticulé. Ça va vous brûler la rétine tout, au, tout aussi facilement que le télescope. Voilà, donc ça c'est chose faite, chose dite. Alors, qu'est-ce que l'on voit sur le disque solaire Eh bien, euh, aujourd'hui vous allez pouvoir le voir, on voit une tâche, une tâche solaire, une belle tâche, bon, hein, euh, et entourée d'une belle pénombre. Alors qu'est-ce que c'est que cette tâche Qu'est-ce que ça fait là sur le soleil Pourquoi Moi j'ai toujours cru quand j'étais gamin que le soleil était un astre brillant et puis point barre. Eh ben non, le soleil eh bien, est le siège de beaucoup de perturbations et de phénomènes qui sont fascinants. Hein. Notamment, euh, le soleil, c'est une véritable machine électromagnétique. Il y a des, des, des courants électromagnétiques, des courants de Foucault, il y a des, euh, des, des phénomènes euh, magnétoluminescents ou je ne sais pas quoi. Hein. Donc tout ça, euh, eh bien, ça perturbe la surface du soleil. Et il y a certaines parties qui sont soit soulevées, soit euh, légèrement... Emboncer, hein, dans le Soleil et cette euh, différence de, de hauteur, hein, euh, eh bien, ça suffit pour créer des différences de température. Une tâche euh, solaire, la tâche, donc, la tâche noire, donc le, le noyau, est 1500 degrés moins chaud que le reste de la surface du Soleil. Alors, 1500 degrés moins chaud, ça veut dire quoi Ça veut dire que... En moyenne, une tache noire, hein, la partie noire de la tâche, elle est à peu près à 4500 degrés centigrades. Hein. Donc c'est énorme. C'est 10 000 fois plus brillant hein, d'ailleurs qu'un euh, arc électrique à souder. Hein. La tache noire, faut pas croire qu'elle est noire, vraiment noire. C'est juste un effet d'optique. C'est un effet d'optique. Nous, notre cerveau, par rapport à la différence de température, etc., et eh bien les longueurs d'onde que, que l'on va observer avec l'œil, ben on va croire, on va nous faire croire que effectivement c'est une tache noire, mais en fait elle est très très brillante cette surface. Euh, lorsque vous observez le soleil de façon régulière hein, et euh, voilà, toujours à la même heure, eh bien, vous allez pouvoir suivre le mouvement, le déplacement de la tâche solaire sur le disque du Soleil. Et oui, parce qu'une tâche solaire, ce n'est pas fixe. Ça se déplace et ça évolue également. Une tâche solaire peut se cindre en deux parties où deux tâches peuvent se réunir, ou hein. euh, se, se, délit, se déliter complètement, ou disparaître. Voilà. Hein, ça apparaît, ça disparaît. Donc, c'est passionnant de suivre effectivement l'évolution des tâches, et notamment le mouvement de ces tâches sur le disque solaire et vous vous apercevrez si vous êtes rigoureux dans vos observations. Alors pour ça, il faut observer le soleil toujours à peu près à la même heure, tous les jours, hein, toujours à la même heure. Pourquoi Parce que le déplacement est-ouest, donc l'axe est-ouest de déplacement sera toujours le même, l'orientation du disque solaire, parce que le soleil monte, arrive aux élites et redescend. Et donc il a une orientation, hein, soit il est une orientation montante, soit descendante. Voilà, donc, euh, gardez toujours la même heure pour avoir toujours la même orientation, à peu près. Vous vous apercevrez qu'une tâche solaire, eh bien, se déplace lentement sur le disque, selon, effectivement, une sorte de petite courbe qui correspond à la sphéricité du soleil. Si vous avez la chance de pouvoir observer euh, plusieurs tâches solaires, vous apercevez que, vous apercevrez pardon, que la vitesse radiale à l'équateur est plus rapide que les euh, vitesses radiales de part et d'autre de l'équateur, et plus on s'éloigne de l'équateur, plus on se rapproche des pôles, et plus ça tourne lentement. Donc ça veut dire que la, le Soleil tourne, oui, mais il tourne pas à la même vitesse partout. Donc ça c'est une première observation que vous pouvez faire très facilement, mais une constatation assez euh, intéressante à faire. Ensuite, vous apercevrez, au fur et à mesure que vous allez euh, faire des observations et des observations et des observations, que les taches solaires n'apparaissent jamais au pôle. Jamais. Elles apparaissent par contre sur une bande hein, euh, de part et d'autre de l'équateur, toujours, hein, une petite bande qu'on appelle l'axe la, royal. Hein, la, cette partie-là que les astronomes appellent l'axe royal. Voilà pour l'observation du soleil, en tout cas, tout ce que vous pouvez faire. Euh, la méthode par projection, elle est sympa, elle vous permet de photographier, de filmer, c'est ce que j'ai fait. Euh, et n'oubliez pas aussi de dessiner les tâches solaires euh, que vous voyez. Alors bien sûr, on dessine mieux les tâches quand on a un euh, filtre à l'ouverture, donc quand on, vous pouvez l'observer en direct, ça vous permet vraiment de faire des gros grossissements pour aller voir les, le détail des tâches. Parce que le problème de la, euh, également de, de, de la technique par projection, c'est que comme la luminosité n'est pas très forte, eh ben on perd en détail, hein, on perd vraiment en petits détails. On, on a du mal parfois à voir les, euh, la granulation, on ne la verra jamais. Certaines facules, on ne les voit pas non plus. Alors Une facule, c'est l'inverse d'une tache euh, noire. Hein, Ce sont des petits filaments brillants très très brillant. Donc là, c'est un endroit où le soleil est plus chaud, tout simplement, euh, bon, par la méthode de projection. Néanmoins, je vous fais voir mon dispositif et euh, on va pouvoir euh, observer cette fameuse tâche solaire qu'on a aujourd'hui sur le soleil. Maintenant, je vous laisse à l'observation et je vous dis euh, à très bientôt pour une prochaine chronique. Ciao Bye les astros